Bienvenue sur R'embarque avec moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur une voiture hybride au diesel. Bonne vidéo à vous. Voici la fiche technique de cette voiture. On commence la vidéo. Voilà, donc la commande est, euh, au volant ici pour changer les vitesses ouais. ça va donc on va démarrer c'est une hybride donc on va donc là par exemple tu vois ici il montre le flux d'énergie donc euh, on est ouais. en... là on démarre en électrique tu vois ouais. on est en e-drive il reste plus beaucoup dans la batterie hein. il reste 14% parce que j'ai fait le, le trajet et voilà là il est passé là, il est tu l'as entendu en thermique. tu l'as entendu tout voiture extrêmement silencieuse ouais. et donc par exemple c est c est une, une voiture vie. si je si je suis dans une euh, dans une descente par exemple et eh bien là il recharge la batterie c'est une hybride diesel oui il y a que il n'y a que mercedes qui fait ça dès que je freine en fait elle se, elle se charge tu as ici le marqueur ouais. charge voilà, et là maintenant elle se remet en train ou quand je suis dans une descente, tu vois j'ai lâché l'accélérateur dans une descente et elle charge. démarrage tu vois ça va vite hein ouais elle monte vite et le sofa de mars bien très très bien tu as trop chaud toi tu aimes bien rouler avec j'aime beaucoup de vitesse, elle a une, une reprise euh, si tu dois si tu dois dépasser un camion ou quoi vraiment euh, extraordinaire. Et donc il y a une commande ici euh, avec un, un écran tu vois pour, euh, pour toucher tout ce qui est cet euh, écran n'est pas tactile mais c'est ici en fait ouais. très facile pour changer les radios pour euh, changer les radios et utiliser le gros bouton ici c'est tout facile c'est tout facile euh, avec euh, avec certains gsm tu peux mettre euh, apple tu peux voilà le, le apple car android du retour et tout ouais. et quand on est en électrique et qu'on roule euh, dans une rue où il y a des piétons, par exemple, les piétons ne nous entendent pas arriver, donc ils ne se bougent pas de la route en fait. Et ils sont surpris ouais. de voir une voiture derrière eux. Tellement elle est euh, ouais. tout à fait calme. Silencieuse. Elle me fait dire comme elle est électrique. Autant aller dans une descente. Ouais. Sans être en mode sport, elle accélère. Et bien, aussi. très bien, vraiment. Les autres, je sais comment on met les modes, mais là. Voilà, donc il y a individuel, sport plus, sport, confort et eco. Et Sylvain roule quasi tout le temps en écho. En écho. un peu plus vite. Ça part encore un peu vite. Oui. Faire un démarrage en mode sport. Sport plus. On va laisser passer les voitures. Là il s'enclenche, regarde. Regarde. Ouais. Ah bah voilà. On entend le moteur. Là il est prêt. On est parti. Oula c'était un beau démarrage. C'est très bien, c'est euh, les avertisseurs en fait. Donc, euh, dès, que je mets, dès que je me rapproche trop d'une voiture, tout de suite j'ai un triangle rouge qui s'allume. Et, euh, et quand euh, je suis sur l'autoroute et que je mets mon clignoteur pour me rabattre, par exemple, s'il trouve qu'il y a une voiture trop près, il y a oh, une, lumière dans l qui mort, une lumière rouge. Dans l'angle mort, quoi. Il y lumière Simplement la proximité, en fait, s'il trouve que la voiture est trop près, j'ai un avertisseur rouge là, plus mon triangle ici. Mais elle a des bons freins, Bonne suspension, on sent, on sent presque rien. Cette rue, ça va. Oui. c'est oui, vraiment elle. Euh... Même tu vois, euh... dans les rues pavées comme ça, euh... c'est comme si elle, euh... elle surfait. Oh, vraiment très très très chouette voiture Première accélération on sent hein, qu'on est qu'on est en écho et qu'on n'est pas en sport c'est différent hein. c'est tout à fait différent <rire> bel essai intérieur c'est beau j'aime bien la lune Alors monsieur, qu'en avez-vous pensé une petite bombe